Mais attends... Putain. Oh oh oh Mais putain Ok... Mais putain Il faut que tout soit ouvert et refermé. Mais putain Oh, trop Tu veux te battre? tu veux te battre? Oh, comme une taise Ouais, regardez où je suis hein. Faut sneaker Oui, faut sneaker Non, c'est vrai